Là on fait du normal et après on fait du nobide un peu pour tomber contre des cassos. Mais Ce que tu veux, t'inquiète même pas, je mets prêt. C'est que moi des fois je me dis est-ce que faut que je trouve un nom ou pas à ma commu Non non non, c'est crime de sa mère. Parce que je veux dire, je vais pas en chercher un parce que si ça se fait pas naturellement ou quoi, ça sert à rien. C'est bizarre aussi je trouve. t'as des mecs, c'est des fanboys, ils sont trop contents de faire partie de la Rafox Family, tu vois. Non, non, pas, non, pas, pas, pas. JP... JP... non non voilà, voilà. Là il là. Là, y a du bon de J'entends du JP Family. JP avec son logo tout rouge. Regarde-moi celui-là, frère. <rire> J'arrive pas à voir. En fait, quand je rigole, je ferme les yeux. <rire> oh, c'est handicapant ça. C'est une maladie, frère. Faut pas fermer les yeux quand tu rigoles. Imagine, tu te fais cambrioler et le mec il te fait une blague. T'es dans la merde là un peu, non Attends, parce que si je prends en compte l'arme du cambrioler, ma mais j'ai pas envie de rigoler qu'il est trop sauf qu'il est armé ouais, d'un Qu'est-ce que, qu que je fais Qu'est-ce ah que je fais C'est la végétation. Ouais, mais ça lance des grandes en là. Rires Attends, quoi Mais ah la grenade elle a, elle a de pop d'un coup. Mais il m'a tué à travers. Non mais la mort elle vient de nulle part Il va, il va mettre une décale, il va mettre une... Quoi non, ça... non, ouais, non, non, non, si, j'y crois pas frère. Cheater Non, non, je pense pas que c'est un cheater. Juste... Euh... Il me voyait, mais je le voyais pas. Je, je sais pas si vous avez entendu, il y a... et Tu vois... Tu vois? Du bruit de, de verre. Waouh! Voilà. T'inquiète! T'as tout quoi Non, fait... écoute, non, <rire> attends, bah attends. Non, j'ai besoin de contextualiser. Je t'ai dit, moi aussi j'ai des frères à ça à la maison. Peut-être t'en as plus, je sais pas. T'as des, as des, ouais, as des cousins, des invités chien, frère. Ouais. Promesseur, je reprends le live frère. J'entends quoi? On, on dirait qu'ils ont pété le la vaisselle C'est quoi? Attends, ah, j'arrive pas, <rire> c'est quoi ça? Vas-y, t'inquiète, t'inquiète. Du coup, en vrai, non, je pense pas, c'était un teeter. Vas-y là. Oh merde, il a la hauteur. Te... Ah merde, merde. Oh, il a plus de vie! Ah, j'ai pas capté quand t'as dit vas-y là! Non, t'inquiète, t'inquiète! Oh, le bah... non, ça il a plus. Oh, il se moque de moi! Non! Il a 20 HP, j'ai Allez! Oh, c'est bon, c'est bon! Vas-y, danse, danse, danse, danse, danse! Parce qu'il. Voilà! Non, je suis mort! Non, 16 HP! Pourquoi oh, il y a un cri, frère? J'entendais. Ah, mais j'ai même pas pris ta carte! Wesh! Vas-y, casse-toi, casse-toi, casse Vas-y, j'ai juré! Attends, elle est là. NON oh, Mec, elle a roulé, elle a roulé là, devant là, là, là, là. moi. Elle est comme un NPC. Voilà, oh, le bro, là, il était.. Très... Ouais. Pourquoi la, la cam elle est comme ça Oh, il est grand eh, le, euh, Il est pas grand le poteau Regarde regarde Goku comment il est grand Ah non, je crois que c'est que ma POV hein. Et il est énorme. Ouais, mais c'est quoi ton live frère aussi <rire> Wouah la taille de la cascade <rire> C'est quoi ton jeu <rire> <rire> Regarde comment je suis grand frère Vite ah, fait, je m'achète un caméra meha. Oh. Ah mais j'ai acheté un deuxième! Bah, vas-y, bah, prends. Voilà, je prends. Viens, viens, viens, vie, la rose à deux. On prend un nuage aussi? Ouais, j'ai envie d'en prendre un parce que, en fait, ça peut nous faire est... voler. À part. Merde, épuisé. Ah, vas-y, vas-y, c'est pas grave. Prend, prends, prends, prends. Monte, montre comme ça, tu es distrait. Vas-y. Ah, ici, si, si. vas-y. Où ça? Où ça? Je te ping, je te ping. Vas-y, je Maman, ah c'est. Oh, alors là, ce qu'elle a pris. Oh, ici, ouais, si, il si, y a un nuage si tu veux. Ouais, j'ai ça mais j'ai plus de gold. Je vais pas le prendre, je vais pas prendre. Non, j'ai un marteau, j'ai un marteau. Je te le prends, je te comme ça là. C'est trop bien! J'ai une idée aussi, regarde. on à la hauteur, la technique, c'est de faire comme ça. Et voilà. Ah, y'a un mec là, j'ai pas vu. Ah, bah oui, justement, c'est lui que j'ai. Mais il a du hein. Vas-y, vas-y, t'as un caméra bien, non? Ouais, ah, tu veux que je le bombarde? Ah, mais, ah, mais, ah! C'est quoi ton combat préféré dans Dragon Ball Z euh, En vrai, je pense que c'est. Parce qu'en Goku, il touche la, la culotte de Bulma. Non, ça c'est pas dans Z, ça c'est avant. Il lui a fait paf paf <rire> Oui. <rire> paf paf Paf paf Paf paf paf et... paf Tu veux une anecdote Ouais. J'ai acheté euh, en ce format euh, livre, genre le euh, tome 1 et 2 de euh, Dragon Ball. Et puis, du coup, on était en vacances en Tunisie, tu vois, donc on prend un bateau et tout normal. Et je prends, oh, la et puis, quand on arrive là, je commence à lire Et puis ma sœur, elle, elle dit à mon père Ouais papa j'ai pas de livre pour lire tu vois Elle s'ennuie tu vois c'est un moment où ma sœur elle lisait beaucoup Elle avait rien à lire et mon père il a dit Ouais vas-y si tu veux demande à ton frère son livre Dragon Ball là. Ma sœur, elle sait tout que je suis un mec qui partage pas de base. Elle a dit non non mais c'est bon vas-y je lui laisse. Mon Daron il a insisté et lendemain ma soeur elle s'est plainte pour la même chose. Elle a dit non non mais vas-y va pas va pas embrouiller Shems. Et après mon Daron il est venu vers moi il a dit donne-moi le livre. Et moi je voulais pas lui dire non papa prends pas le livre il y a des trucs dedans tu vois. C'était rien mais j'étais jeune tu vois. Je j'ai dit non non mais prends le pas je préviens que Maria elle tombe sur des trucs. Il m'a dit y quoi dedans. J'ai dit non non rien. Il a fait ok il est parti il a ramené le livre il m'a mis deux claques il a déchiré le livre et m'a dit et m'a montré la page. Je me suis mangé des tartes, frère. Attends, attends, attends, attends. Me dis pas, il est parti lire le livre. Non, ça il, veut il dire... est parti, il a regardé. Et après, il est ah, venu dans la chambre. Il, il a envie... feuilleté les pages. Ouais, il a feuilleté, il a vu le moment et tout. J'étais en culotte, hein. Il a pété un câble, frère. Nous, Avec nous, les onomatopées, c'est écrit pas face. Oui, voilà, c'est ça. Mais <rire> nous, nous, nous, a... nous, on est trop pudiques dans notre famille, frère. Vous avez Red Dead ou pas Euh, moi, non, mais je compte l'acheter. Red Dead Redemption. Ah, oui, Mec. mais j'ai pas la moula. Il, il coûte 11 euros. En vrai, viens, on. 11 euros, c'est tout. Mec en vrai vient un moment on fait du... Parce que apparemment c'est un jeu vraiment masterclass et c'est un public... C'est pas des... des Des enfants ou genre des... Ouais c'est trucs matures ça. C'est des... des trucs de balles ouais voilà. Ouais, c'est surtout pour les fanboys frère Red Dead Après tu vois genre si on lance le jeu et qu'on y connaît rien les mecs ils vont me dire wow c'est quoi ces mecs qui savent ah, être... notre... notre truc là. Ah tu penses ils vont penser à ça de nous Ah moi ça m'est déjà arrivé plein de fois. Ah non gros moi je suis sûr ça va être comme sur Zelda. Bah comme Yanis ouais. tu vois par exemple il m'a découvert sur Zelda il me donnait des conseils sur le jeu et tout. Maintenant carrément il vient sur le live Fortnite. Attends je suis désolé je te coupe il y a un mec il il était devant moi, il m'a provoqué, il s'est pris une balle d'arc explosif enflammé dans la tête. Il était là. Ah, Ah oui, il est là. Caméra, caméra. Il me cherche des noisettes. Wouah. Je suis dans le collimateur. Oui, j'ai des... Viens, viens, viens. Ah, il est là Sur moi. Mais oui, il marche comme un bot, frère. Ouais, ouais, c'est un bot. Du but, pas, pas. Oh non. Ouais! <rire> j'ai vu, c'est venu du ciel, j'ai pas compris! <rire> Laser! Par contre, la commu est pas incroyable. Ah bon? Sur quoi? Red Dead Redemption. Moi, je pensais que la commu c'est des giga et tout. Ah oh, non, oh. non je pense que ça doit être des vieux mecs qui se lavent pas. Hein. C'est probable. <rire> des vieux oh, Gilbert, oh. des Bernard, des cow-boys. Un jeu d'adulte où il y a des, des mecs grands, je pense que c'est surtout des jeux un peu vieux. En oh, vrai, il y a un truc que j'aimerais bien savoir, c'est est-ce que, genre, sur ton live à toi, genre, tes viewers, mon, mon son il est bien? Dis deux fois caméra sans mère caca. <rire> <rire> Putain, wow. c'est ça tes viewers <rire> viewer. Je t'ai dit ou pas D'un côté, il y en a un qui me dit uh, Red Dead Redemption, c'est bien <rire> Tu vas pouvoir tester le online, la communauté, machin Caca oh, Franchement, ça fait plaisir si Si on wow, peut tous passer j un bon moment. juré la pute vie, Mais je t'ai vu te faire oblitérer joué, On n'a pas la force pour bagarrer ces gens, viens bouche. Oh, Vas-y, mais je pensais qu'on n'était pas de, de en mobile cents, c'était suffisant, je mets de... Je fais... Ouais, je suis d'accord avec toi. <rire> ouais, mais moi, bon. Mais si, si, si. Y'a des mecs partout. Attends, je finis celle-là. auditions et après je. Oh ah ouais, Wesh, wesh, wesh. Je l'ai deh deh. Waouh. Rafale comme ça, bon. On tire pas son. Suuuuuuuuuu. Ah, derrière moi. Ouais, ouais. J'arrive pas à sauter, je suis cassé, je suis nul. C'est bon, je vais te faire un petit cadeau, les gars. waouh <rire> C'est pour rajouter du piment. Non, j'ai juré. Lui. Y'a un mais vas-y, mais de combien ah ouais, Non, c'est bon. 3. Tu mords, je suis mort ah. Non, c'est bon, allez. Oh <rire> Oui, vas-y Fini, s'il te plaît, one shot Oui, il est mort bon Il est trop bien le sumash. Ah, il dit smash Ou il dit juste oui, Euh, smash, mais tu sais, c'est l'accent japonais ouais, Sumash. Smash, Non, ça, rap, ça, ça <rire> Non, Ah, il Ah Y'a un mec là SUMASH Sumash. Sumash. Attends, attends, je vais tomber dessus Attends, attends Attends, oh, je t'attends. Oh, bon. Bam C'est dommage. En semaine, je te barre. Ah, ah ils sont Ah oh, mais attends, je veux pas pile. Smash, smash. J'ai plus de vie, je suis désolé, je Les deux ils sont morts. Oh, mec, c'est une tempête. Je t'assure que c'est une tempête ce truc. Ils ont vraiment over euh, over abusé le truc hein. Non, non non, marteau, marteau. Ça me fait peur, j'ai ressenti le vent. Mais j'ai rien j'ai pas de vie en fait. J'ai pas de vie, j'ai 3 HP frère. sais pas est. Non, mais c'est bon, mais mais il y a combien de trucs frère Camé ah, ils sont, ils sont là <rire> Il y a un Kamehameha oh. après tout ça! Ah, tu cherches le caca, c'est ça? Non, ah non, gros, je suis pas trop scatophile, mais. Chacun ses délire Non, ça c'est pas un délire en vrai. Non, je suis en fou, j'ai lancé une conversation par rapport à. Non, non, non, wow. vas -y, vas -y. <rire> non, vas-y, vas-y. Non! C'était quoi, c'était tu penses quoi des enfin des mecs qui mangent du caca? <rire> Il a dit, c'est ça, vous appelez l'amour! Elle <rire> me dit pas, ouais, mais c'est l'amour, mais quel amour! Ouais bon, elle me pète dessus, je, je soulève le Li lit, elle! On me pète pas dessus, moi, ça va pas ou quoi? <rire> <rire> attends, attends, attends, attends. Déjà, je suis trop éclairé, frère. Ils ont cru que j'étais Jack Daniel. quest ce que je raconte, moi. Qu'est-ce que je te dis, toi C'est une bouteille d'alcool que tu dis que tu ressembles à ça. Non, en fait, regarde. Toi, c'est. Jack Daniel, tu as cherché une référence là, tu nous as sorti un zeb là. Ouais, c'est exactement ça. Je cherche une référence. Ah, Fox qui dit oh, non, pas... Je sais pas ce qu'il m'a pris là. Alors, ça me l'a Jack Daniel. Oh. Ah oui, ça m'appelait trop bien, je la connais! Oui, j'ai fait toute une après-midi avec des potes. Vas-y, j'ai des cachettes si tu veux, du coup. C'est bon, il pour la première. Il était comme ça. Et je l'avais pas vu, frère. On peut pas danser, c'est impossible. Ah, T'as ou pas la première note? Ouais, ouais, j'entends, j'entends. Moi aussi, j'ai la première première note. Oui, j'attends, j'attends là. Oui. De quoi il se lève super vite? C'est debout. Oh la trompette! <rire> attends, écoute, écoute, attends! <rire> attends, je te fais le faire! Attends, elle est où? Elle où? Vas-y, je vais le faire! WAAH! <rire> Putain, on dirait le bruit d'un monstre dans un jeu, genre. Elle est la danse! Je savais! Attends, ah. <rire> Il a plein la voix Clip clip clip Oh non c'est ma histoire classe